Bonjour à toutes et à tous. La nuit, parfois, on me dit « Tu vois les étoiles ?» Eh bien, je réponds « Non. » Ça, c'est une étoile. Et ça, ce sont des astres. Oui, je sais, je suis chiant. Quoi qu'en fait, ça aussi, c'est un astre. Et une étoile aussi. Définition d'un astre. Un astre désigne tout corps céleste visible par lui-même, comme par exemple le Soleil, ou empruntant sa lumière à un autre corps, comme par exemple la Lune avec le Soleil. Alors non, les satellites artificiels ne sont pas considérés comme des astres, hein je dis ça au cas où. Bon bien sûr, en fait, dire tu vois les étoiles n'est pas totalement faux, hein, puisqu'en grande majorité, on voit de vraies étoiles. Bref, voici la liste non exhaustive de tout ce qu'on peut appeler un astre. Oui, quasiment tout en fait. Alors bien évidemment, il y en a qu'on voit plus facilement que d'autres. Et pour mesurer leur luminosité, on utilise ce qu'on appelle la magnitude. La magnitude, qu'est-ce que c'est Eh bien, il y a deux types de magnitude. La magnitude absolue et la magnitude apparente. La magnitude apparente, c'est celle qui désigne la luminosité d'un astre de là où on se trouve. Par exemple, nous, de la Terre, quand on regarde Mars. Et la magnitude absolue, c'est la luminosité de l'astre si on se trouve à 10 sec de celui-ci. En gros, on se met à 10 sec de n'importe quel astre, et on voit combien il brille. Apparente donc, et absolue. La magnitude est un nombre sans unité, dont l'échelle, et si je puis me permettre, assez complexe si on n'est pas familier avec le terme de logarithme. Hein Exactement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on va rester simple. Il faut juste savoir que l'échelle est inversée. Mieux vous voyez un astre, plus sa magnitude est négative. Par exemple, le Soleil a une magnitude de moins 26,7 tandis que celle de Pluton est de plus 15. Mais vous allez sûrement vous demander pourquoi voit-on mieux d'astres que d'autres Eh bien déjà, vous vous doutez bien qu'il y a la distance entre nous et l'astre. Il y a bien évidemment sa taille et il y a bien sûr ce que vous utilisez pour le regarder. Des télescopes, des jumelles ou encore rien du tout. Alors pour ce qui est de regarder des étoiles avec vos petits yeux, et d'autres détails comme pourquoi cette étoile est sensible ou pas, je vous renvoie vers la vidéo de Yann Solo de la chaîne 12 par sec, qui vous expliquera très bien tout ça. La distance et la taille de l'astre sont donc deux des facteurs principaux. Mais si ce n'est pas une étoile qui a aimé sa propre lumière, il faut alors que l'astre réfléchisse, réfléchisse, réfléchisse, réfléchisse, réfléchisse, réfléchisse, réfléchisse suffisamment la lumière. Et c'est là qu'arrive Bond. Non, non, non, pas celui-là, pas celui-là. L'albédo de bande. Mais qu'est-ce que l'albédo de Bond Que l'on peut aussi appeler simplement albédo ou encore albédo bolométrique. Et bien c'est en gros le pouvoir réfléchissant d'une surface. C'est un peu comme la réflectance pour ceux qui s'y connaissent un peu en photométrie, sauf que là c'est pour l'astronomie. L'albédo bolométrique a été introduit au 19e siècle par George Phillips... Carter Bond. Tu fais aucun effort. Hein. L'albédo n'a lui non plus pas d'unité et sa valeur est comprise entre 0 et 1. Plus le chiffre après la virgule est élevé, plus l'astre réfléchira à la lumière. Par exemple, pour 0, vous avez un corps parfaitement noir, et pour 1, eh bien, vous avez un miroir. Mais pourquoi Vous voyez encore un pourquoi. Pourquoi un astre a un albédo plus élevé qu'un autre Eh bien, c'est à cause de son atmosphère et de sa surface. Prenez Vénus, par exemple. Non, pas celle-là. La planète. Déconte ce truc. Vénus possède un albédo de 0,75. Tout cela, c'est à cause de son atmosphère qui est composée de nuages très épais. Prenons un autre exemple. La Lune. Vous imaginez bien, c'est que de la glace grise, donc ça ne doit pas être top. Et bien en effet, son albédo est de 0,11. La Terre a elle un albédo de 0,3. Ça veut dire que c'est trois fois plus que la Lune. Alors pour la Terre, bien sûr, c'est un albédo moyen, hein, parce qu'on a de la glace au nord et au sud, on a de l'eau au milieu, enfin bon, vous comprenez. Du coup, si vous allez sur la Lune, la Terre vous éclairera mieux que la Lune nous éclaire quand on est sur la Terre. C'est bon Alors attention, il y a deux types d'albédo utilisés, l'albédo de bonde dont on a parlé, et l'albédo géométrique. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi de leur différence encore une fois, mais sachez que par exemple pour l'albédo géométrique, la valeur peut juste être supérieure à 1. C'est par exemple le cas pour Encelade, un satellite de la planète Saturne, qui a un albédo supérieur à 1, qui est de 1,375 il me semble alors que son albédo est de 0,81. Voilà donc pour l'albédo et la magnitude. Et on va finir par une question chacun. allez-y. Toi d'abord. Euh... Ok... Euh... Combien on peut voir d'étoiles à l'œil nu s'il y a de bonnes conditions météo et Il y en a environ 3000. À toi. C'est lesquels les trois astres les plus brillants que l'on peut voir depuis la Terre Eh bien tout simplement le Soleil, la Lune et Vénus. Si vous, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire je ferai ce que je peux pour y répondre du mieux possible. Si j'ai fait des petites erreurs dans les vidéos, n'hésitez pas à me les signaler. Comme ça, je les corrige et je mets mes corrections en description. Je ne suis pas un astrophysicien, je suis juste un grand passionné, donc il m'arrive de faire des erreurs. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter, voilà, vous connaissez. Sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde, à plus, ciao